Un webinaire c'est un événement euh, interactif par internet où on a un orateur qui va pouvoir parler euh, par la connexion web sur votre ordinateur, sur votre tablette ou sur votre smartphone et avec lequel vous allez pouvoir interagir. L'écosystème s'est donné pour objectif de maximiser le partage de connaissances en créant des liens et le maximum d'échanges entre les, les agriculteurs, les techniciens, les scientifiques qui s'intéressent à l'agroécologie la, en général. Et le webinaire est un excellent outil pour ça, puisqu'il nous permet de toucher un grand nombre de personnes à la fois et donc non seulement d'avoir effectivement une large audience, mais surtout d'avoir des, des retours et une interaction intelligente et très ouais, intéressante. Ça, est Est ce partie... qu'on va vous proposer, donc ce n'est pas seulement un cycle de, de, de conférences, c'est de suivre en fait, une vraie expérience sur, euh, sur 10 mois, euh, en, en retrouvant euh, Frédéric Thomas euh, chaque mois, qui va vous parler en fait, de, de l'agriculture de conservation euh, dans son ensemble, depuis le sol et les couverts jusqu'à la gestion du risque et à l'économie. Si vous êtes intéressé par l'agriculture la, de conservation et l'agroécologie euh, ou l'agronomie en général, ben, vous êtes euh, tout à fait euh, les bienvenus pour suivre euh, ce cours-là. Il n'y a pas besoin d'avoir un, un niveau particulier pour, euh, pour commencer. Il n'y a pas besoin de, de, de forcément connaître le sujet. Ça s'adresse aux agriculteurs, aux techniciens, aux étudiants, euh, aux scientifiques et pourquoi pas aux, aux curieux euh, qui sont intéressés par euh, cette forme d'agriculture révolutionnaire.